Bonjour, vous avez envie d'explorer davantage le vivant dans votre collectif. Vous auriez envie d'une expérience euh, dans une forêt et euh, de voir qu'est-ce que le vivant vient vous raconter. Voici ce que j'ai proposé au module 2 de la formation Constellation de Projet qui pourrait peut-être vous parler et que vous pourriez utiliser euh, avec votre équipe. J'ai demandé à un arbre s'il était ok d'être représentant. Sentez avec votre corps, euh, les noms sont très clairs et les oui sont très clairs aussi. Allez demander à l'arbre s'il est d'accord de représenter le vivant sous toutes ses formes et d'aider votre équipe à s'y connecter. Ensuite, il y a trois phases. La première phase c'est trouver sa juste place dans le vivant en moi. Ça veut dire que l'arbre représente le vivant en moi et que je vais me positionner par rapport à cet arbre pour sentir où est-ce que c'est juste pour moi. Et alors à ce moment-là, les questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui est vivant en moi et de quelle manière je ressens le vivant dans mon corps La deuxième phase, on demande à l'arbre de pulser ce qui est vivant dans mon collectif. Et donc l'équipe change de position et va trouver sa juste place par rapport à ce qui est vivant dans le collectif. Et là, les questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui est vivant dans mon collectif et qu'est-ce qui le met en vie mon collectif puis la troisième phase c'est le vivant autour de nous et donc là les questions qu'on peut se poser c'est qu'est ce qui m'anime quand je me mets en lien avec le vivant autour de moi et la deuxième question c'est comment je me mets en lien avec les autres qu'humains Et laisser apparaître les réponses qui viennent. Et de nouveau, trouver votre juste place par rapport à ce même arbre. La phase qui suit, bah, c'est la synthèse de tout. Et à ce moment-là, euh, on demande à l'arbre de représenter le vivant sous toutes ses formes, à l'intérieur de moi, au sein de mon collectif, et puis autour de moi. Et là, on peut se connecter à l'arbre, parce que l'arbre, lui, sait à quel point il est dans un écosystème, avec le mycélium, avec les arbres qui communiquent entre eux, que lui-même vit des cycles euh, avec la floraison, avec les fruits, avec l'automne, qui perd tout, toutes ses feuilles, et puis l'hiver... Et il est en lien avec euh, le plus grand que lui. Ensuite, ce que j'ai fait dans la formation, c'est que les personnes se sont mises en binôme pour aller discuter de quest ce qu'elles avaient expérimenté. Et j'avais envie de vous communiquer quelques pépites qui étaient sorties de là. Alors, ça veut peut-être vous paraître un peu décousu, euh, peut-être qu'il ne va pas nécessairement y avoir de lien avec ce que vous imaginez d'une expérience comme celle-là, mais j'avais envie de livrer ça parce que au sein d'une formation, au sein d'une équipe, faire ce genre d'expérience-là dehors, prendre le risque de faire émerger des choses vivantes en soi, autour de soi, c'est... Bah ouais, c'est oser être vivant à l'intérieur de son travail. Alors voilà ce qui est apparu comme petite phrase ou grande phrase. Euh, une personne a dit bah, soyons notre arbre. Regardons-nous comme un arbre." Quelqu'un d'autre a dit "Bah c'est chouette d'être petit. C'est vraiment bizarre pour moi de dire ça parce que moi j'ai toujours aimé être forte et j'ai voulu me montrer forte à tout le monde. Et là." Je trouve ça chouette d'être petit. Alors là, ça fait référence à une vidéo que, qui est déjà passée il y a deux semaines sur la chaîne YouTube. Et que je rencontre de plus en plus ce mois-ci, mars-avril, a l'air d'être autour de la vulnérabilité et s'autoriser à être petit. Parce qu'en effet, quand on s'autorise à être petit, on grandit, comme disait Rémi Tremblay. Quand on est petit... Quand on demande de l'aide, on ose être petit, petite. Et ça veut dire qu'on on ose la mise en lien avec plus grand que soi. Euh, alors, il y a une personne qui a dit que c'était incontournable et fondamental, cette connexion. Que c'était dingue de se poser cette question des, des trois niveaux d'être vivant. Vivant en soi vivant dans le collectif, vivant autour de soi et que c'était en effet fondamental et puis là c'était une autre personne qui accompagne qui est souvent dans un rôle de thérapeute et qui dit que, que ça lui a rappelé l'importance de ramener de la vie dans l'accompagnement aux personnes c'est aussi une personne qui a un potager et donc du coup bah, d'accompagner aussi à, à ce que ça pousse on accompagne en respectant leur façon de pousser, en respectant leurs besoins et leurs différences, leurs spécificités. Ce qui fait qu'on est spécial, c'est notre couleur à nous. Voilà, moi j'ai été touchée euh, de, de, cette, euh, de, de cette expérience. Je trouve qu'on devrait davantage sortir de nos bureaux, aller dans les parcs, aller dans la forêt, euh, être au contact du vivant euh, plus que humain dans nos équipes et voir, expérimenter, peut-être que ça ne fera rien du tout, peut-être qu'on aura juste pris un super bol d'air, ce qui est génial aussi, euh, et peut-être qu'en effet on aura touché à une connexion plus profonde qui est tellement utile pour la raison d'être de nos collectifs. Je m'appelle Nancy Darding, je suis conseillatrice de projet, je suis aussi formatrice en conseillation de projet, J'accompagne les collectifs et j'accompagne les projets individuels. Je vous invite à me contacter nancydarding.com. A bientôt.